Ça a été une année pleine de défis, pas vrai? On s'est tous retrouvés, du jour au lendemain, en territoire inconnu. Mais tout comme les abeilles, on a fait preuve d'ingéniosité. Et on a gardé nos traditions bien vivantes, particulièrement notre tradition la plus inusitée. Depuis nos débuts en 2013, notre équipe se met à nu chaque année dans un calendrier apicole. Cette tradition nous permet de montrer par l'exemple que l'abeille est une créature docile, avec laquelle il est facile de cohabiter en milieu urbain. Cette année, on a décidé de s'adapter au contexte et de sourire face à l'adversité. Ça nous a permis de trouver des nouvelles façons de nous connecter et de nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, à la ville, à la nature. Chez Alvéole, ça nous semble plus clair que jamais, qu'on est tous interreliés, que l'union fait la force, que notre passion nous unit. Voilà notre façon de vous remercier pour l'aventure de cette année. On espère vous retrouver l'an prochain sous un jour plus lumineux. Parce que, comme on dit en apiculture, la fin d'un cycle, c'est aussi le début. Du suivant.